Georges Kijman est un homme que j'avais déjà croisé plusieurs fois dans ma vie professionnelle, mais que je connaissais assez peu. Et j'ai réalisé il y a un an à peu près une grande interview de lui dans le monde. Ces interviews qui sont intitulées Je ne serais pas arrivé là si, avec cette question qui, qui déclenche une réponse forcément un petit peu intime. Et il avait dévoilé des choses de sa vie dont moi j'ignorais complètement l'existence. J'avais j'avais en image le Georges Kijman, la Avocat, évidemment le grand avocat euh, euh, des grands procès j'avais aussi euh, en tête euh, le ministre euh, de françois mitterrand euh, mais euh, je, je ne savais pas à quel point euh, son parcours de vie avait été euh, avait été incroyable et, et, et ce, ce destin cette, cette trajectoire dont euh, cette ascension sociale dont je sais pas si elle, elle pourrait être possible aujourd'hui une ascension sociale de telle ampleur et, et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça fascinant il s'est trouvé que euh, les éditions euh, Grasset euh, qui méditent sur mes autres euh, textes, sur les romans notamment, euh, et depuis très longtemps euh, essayer de, de convaincre Georges Kijman de raconter sa vie, ce qu'il n'avait euh, jamais fait jusqu'alors. Euh, et puis il reculait, il hésitait, il, il souhaitait pas le faire. Et donc je pense que je suis arrivé au, au bon moment, un moment où il se sentait. Euh, prêt à se, à se raconter, euh, où il a admis quelque part que sa vie pouvait intéresser euh, d'autres que lui, et pas simplement ses jeunes euh, consoeurs et confrères avocats, mais c'est la mémoire d'un siècle en fait l'histoire de, de Georges Kishman. donc euh, elle, elle raconte quelque chose, cette vie à, à chacun d'entre nous il me semble. En fait, avec Georges Kijman, on a travaillé de façon relativement simple. J'allais le voir deux fois par semaine. Euh, donc on passait beaucoup de temps ensemble. J'enregistrais nos, nos entretiens. J'essayais Je, euh, de les organiser, de les thématiser euh, par... Euh, euh, bah, par thème, soit par procès, soit par euh, personnalité. C'est des moments, des moments de sa vie. Il euh, y a certains sujets qu'il ne souhaitait pas aborder tout de suite, qui étaient plus douloureux pour lui, qui sont venus plus tard, quand la confiance aussi s'est installée. Puis après, il y a eu euh, évidemment euh, toute la phase d'écriture, qui était un moment euh, euh, assez complexe, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de matière. Donc il faut remettre euh, tout, euh, tout en ordre. Euh, je ne voulais pas faire quelque chose de de chronologique et Georges Kijman ne, ne souhaitait pas faire euh, euh, ses mémoires, c'est quelque chose, euh, certains avocats ont publié leurs mémoires lui c'était pas quelque chose qu'il souhaitait faire, il voulait faire plutôt un livre de souvenirs en, euh, en assumant totalement le fait d'insister euh, sur certains moments de, de, de sa vie ou sur certains personnages de sa vie et en passant très vite sur d'autres, ou, ou, ou, par exemple pour les procès, il a juste choisi certains procès qui avaient compté pour lui mais il n'a pas souhaité Traiter, euh, traiter tous les procès mais il en va de même pour les rencontres qui ont été importantes dans sa vie euh, les rencontres multiples dans le monde de, du cinéma dans le monde de l'édition évidemment ces rencontres amoureuses qui sont ces rencontres les plus précieuses Georges kishman c'est ce euh, euh, ce petit garçon né dans la misère euh, dans, dans une misère je pense qu'on qu a du mal à imaginer aujourd'hui en tout cas en, en france euh, une, un dénuement total des parents venus de, de pologne sans argent euh, vivant euh, dans des conditions totalement insalubres qui se séparent extrêmement vite euh, la guerre arrive son père euh, se, se porte volontaire euh, parce qu'il il, il veut être intégré à la nation française et il se porte volontaire euh, au combat puis il est démobilisé lui part dans le Berry avec sa mère ou pareil il survivent dans des conditions assez apocalyptiques, dans une, dans une grange dans le, dans le Berry euh, il est euh, et puis il n'a plus de nouvelles de son père, il apprendra plus tard que son père est, est mort déporté à Auschwitz. Et l'après-guerre sera tout aussi terrible puisqu'il regagnera Paris avec sa mère, euh, élevé avec sa mère dans une petite chambre de bonne, sans eau, sans salle de bain, sans argent, sans savoir, sans culture, une mère analphabète. Mais... Tout au long de cette vie qui peut paraître misérable euh, il y a la détermination euh, qui, qui est assez sidérante et qu'on voit dans la photo du, du, du livre la photo qui est une photo personnelle de ses archives personnelles où il est tout petit hein, il doit avoir sept ou huit ans il est dans le bérip c'est une photo qui a été prise pendant la seconde guerre mondiale et on voit le regard de cet enfant extrêmement déterminé euh, en même temps tourmenté on voit que c'est un enfant qui a déjà perdu son innocence mais qui est très très déterminé euh, et qui qui, euh, qui sait quelque part qui va s'en sortir avec une force vitale incroyable, et moi, c'est ça qui m'a vraiment euh, intéressé, fasciné et touché euh, chez ce, cet homme c'est cette détermination euh, vraiment à, à se sortir euh, de la misère dans laquelle il est né. Et, et pour revenir à votre question, euh, Georges Kijman a toujours été euh, aidé il a eu euh, des bonnes fées ou des bons parrains qui se sont... Euh, il en est lui-même encore étonné. Il se souvient, il est extrêmement reconnaissant envers tous les gens qui lui ont tendu la main, depuis tout petit. Euh, C'était des, des instituteurs, puis par après des professeurs qui, euh, qui ont repéré en lui euh, des talents particuliers, qui l'ont euh, poussé à, à faire des études, ce qui n'était pas du tout naturel au sein de sa famille. C'était le premier euh, à décrocher son bac, tout simplement. Euh, des, après des, des avocats qui l'ont pris sous son aile, et puis des femmes qui l'ont aidé puisque les femmes c'est la grande, la grande affaire de la, de la vie de Georges Kijman et, euh, et c'est vrai qu'il s'est construit avec les femmes et je dirais il s'est construit aussi pour les femmes. Il s'est construit pour séduire les femmes, c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui veut qu'on l'aime comme dit le titre du livre et, euh, et, et, et qui pourrait être aimé a, a fait feu de tout bois professionnellement dans sa vie, euh, dans son métier pour, pour recevoir cet amour des femmes. Georges Kijban est un homme qui aime les femmes et qui les aimera, je pense, jusqu'à son dernier souffle. Il a, eu, euh, il a fait des rencontres euh, extraordinaires euh, de Françoise Giroud à Marie-France Pizier, qui a été euh, son épouse pendant dix ans et qu'il a follement aimé, à Fanny Ardent, à Marlène Jobert, et puis à évidemment beaucoup d'autres, euh, moins connus ou pas connus, mais qui ont euh, extrêmement... Euh, pour lui donc c'est un homme qui a consacré beaucoup d'énergie euh, à la conquête à la séduction des femmes et qui maintenant que euh, sa vie euh, l'essentiel de sa vie est dernière et derrière lui euh, quand on l'interroge et quand on lui demande de quoi il se souvient et qu'est-ce qui faisait le, le le sel de sa vie il dit en fait c'est c'est incroyable parce que je tout le monde me dit mais euh, c'est est ce que c'est les procès est ce que c'est l'expérience ministérielle est ce que c'est d'avoir connu mitterrand d'avoir été euh, le bras droit de Mendes france et, et, et dit en fait non les choses dont on se souvient à mon âge et ce qui compte le plus ce sont les sensations qu'on a pu ressentir avec les femmes euh, ce cœur qui bat quand on va rejoindre une femme les émotions que suscite la rencontre et la séduction et, et finalement c'est ce qui reste le plus fort dans les souvenirs beaucoup plus que, que, que la construction d'une d'une carrière donc je trouvais ça euh, très beau son son regard euh, le regard de georges kishman sur les femmes c'est un regard qui est à la fois euh, très très respectueux, euh, très admiratif. et Il a toujours cette formule. Il dit euh, :« Je ne me suis jamais ennuyé avec une femme. Je ne peux pas dire la même chose d'un homme. Euh, il trouve que les femmes sont, sont plus intéressantes que les hommes. Il préfère le, la discussion avec les femmes que la discussion avec les hommes. Il a été en effet euh, engagé dans les années 70 auprès de du MLF. Euh, le mouvement MeToo euh, euh, est arrivé, euh, euh, bah, Georges Kijman avait déjà, euh, euh, oui, était euh, dans la fin de ses euh, 80e années. donc c'est euh, quelque chose dont il discute beaucoup avec ses enfants. Il a eu des enfants euh, tardivement de, de sa dernière épouse, donc ses enfants sont, euh, sont assez jeunes, c'est des trentenaires, des quarantenaires, euh, qui le bousculent un peu sur ces sujets-là, euh, et lui, il est... Euh, euh, il comprend, euh, il sait que les femmes ont été. Euh, euh, il est farouchement opposé aux inégalités salariales. Euh, il est farouchement opposé, évidemment, à tout type d'abus, d'agression. Euh, mais on le sent sur cette question, en effet, sur ces débats de #MeToo, un peu inquiet peut-être euh, de. Euh, de bah, cette inquiétude qui est euh, relayée par euh, par certains hommes de sondage, est-ce que ça ne va pas euh, aller euh, plus loin, voilà, est-ce que ça ne va pas aller trop loin, est-ce que est-ce que l'effet de balancier ne va pas être trop trop important, euh, mais je crois que son amour son amour pour les femmes l'emporte sur son inquiétude. C'est un homme qui qui George Kishban qui il aime raconter son passé euh, mais de façon assez sélective d'ailleurs tout ne le passionne pas euh. par exemple en ce qui concerne son expérience ministérielle il en est assez déçu finalement euh, il ne regrette pas du tout d'avoir accédé à, à ses fonctions qu'il a voulu hein, parce qu'il est il tournait un petit peu en rond dans son métier d'avocat. Il avait fait énormément de choses. C'était un moment où il était prêt à faire d'autres choses. Et comme François Mitterrand lui a proposé d'entrer au gouvernement, il l'a accepté bien volontiers. Je pense que ça lui a procuré beaucoup de, de satisfaction, mais il sait qu'il n'a pas servi à grand chose. Il est très lucide sur lui-même c'est quelqu'un qui ne s'épargne pas. Il dit, certains disent que j'étais un grand avocat et un petit ministre. Ils ont sans doute raison. Donc, il est assez... Oui, il il est assez euh, honnête par rapport à, euh, à l'impact ou plutôt au manque d'impact qu'il a pu avoir euh, en tant que ministre. Il a, il a de très, très beaux souvenirs d'avocats. De, euh, de, de, euh, les souvenirs qu'il a, c'est souvent des souvenirs avec des, des clients en particulier des relations qui se sont tissées, puisqu'il explique que euh, les relations ne sont jamais neutres. Il explique qu'il ne pourrait pas défendre n'importe qui, par exemple, qu'il a toujours refusé de défendre euh, les violeurs, les gens qui s'attaquent aux enfants. Les, euh, il y a tout, euh, qu'il a besoin de se sentir un petit peu en empathie. Donc il, y a des, il a des clients pour lesquels il garde une, une très forte tendresse et il se souvient aussi de moments de, de plaidoirie ou de confrontation euh, très vifs, alors que c'est un homme qui ne n'écrit pas qui ne notait pas ses plaidoiries, donc il n'y a aucune trace de ses plaidoiries, mais il se souvient de, de, de passages et de, de formules et de moments où il a cloué le bec à tel ou tel. Et là on retrouve le, le Georges Kijman qui était un redoutable débatteur et qui euh, était très craint d'ailleurs de ceux qui devaient euh, l'affronter euh, dans les prétoires ce qui est passionnant dans la, dans la longue vie de Georges Kijman, c'est que c'est à travers ce personnage-là, on revisite l'histoire du XXe siècle avec ses personnages principaux, puisque ce n'est pas un homme que tout le monde connaît. Ça... Il pourrait apparaître comme un personnage secondaire, mais c'est un personnage secondaire qui a euh, connu tous les personnages principaux euh, de notre époque et qui a, elle a croisé des chemins à la fois de, de l'histoire de France, puisqu'il a traversé cette Seconde Guerre mondiale, avec euh, le, le drame de la Shoah, la reconstruction de l'après-guerre, euh, le monde judiciaire, puisque ça a été un des, des plus grands euh, ténors euh, du barreau, mais aussi euh, ayant été euh, l'avocat du monde de l'édition. C'est euh, euh, quelqu'un qui a noué, des relations euh, euh, très privilégiées euh, avec euh, avec de grands écrivains c'était il était aussi l'avocat du, du monde de, du cinéma l'ami de simone signoret euh, d'yves montant euh, de françois truffaut euh, l'avocat de la nouvelle vague donc en fait à travers la vie de georges quichmann on a euh, tout on a les années de la guerre on a les années de l'après-guerre on a les années 60 on a mai 68 euh, on a en effet toute cette période euh, de la nouvelle vague on a euh, l'ascension de mitterrand euh, euh, les les années, euh, les années 80, la Mitterrandie au pouvoir, euh, la fin de Mitterrand aussi, ses balades avec Mitterrand, où il, il va euh, dans les librairies, euh, où il s'offre mutuellement des livres, où il parle femme et littérature. Donc c'est euh, à travers ce personnage, on, en, on embrasse tout un, un siècle et on rencontre euh, plein de, de, de personnalités comme ça, de mondes différents euh, qui traversent ce récit.